Salut aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle saison sur Xcalia. Donc euh, ils viennent de sortir la nouvelle version Eris il y a à peu près une semaine. Et donc je vais commencer avec tryhard. Et donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà commencé un petit peu à faire mon blé. Donc pour l'instant j'ai fait un peu des parce que le blé il se en 8$ unité donc c'est très rentable. Par exemple là je viens de récolter mon champ, j'ai eu 53 blés. Hop c'est déjà 400$. Depuis début pour on fait une petite base d'argent j'ai fermé un peu de la cobble. Avec le générateur de base, bon, il est un peu nul. Alors, il y a la moitié de la cobble qui part en l'air dans la lave. Et du coup, je vendais la cobble à peu près 50$ le stack. Et ça m'a permis d'avoir un petit peu d'argent en déco. Sinon, ma meilleure technique pour ne pas avoir de perte, pour pouvoir revenir efficacement, je mets la lave comme ça couler un petit peu. Alors bien sûr, on n'a pas le droit de la laisser couler dans le vide de manière permanente parce que ça fait laguer le cerveau. Mais là, c'est pas permanent. Et ensuite, tac, je mets une source d'eau. Ça transforme tout en cobble. Il ne reste plus à le... Là, j'ai vraiment aucune perte, je ne plus la lave. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui va me demander comment on fait dans le chat. Allez, peb ben Avant que j'ai l'idée de mettre la source de lave comme ça, j'avais mis un petit piston ici. Parce que de base, j'ai un piston dans le but de l'île. Enfin, du moins, l'île que j'ai choisi. J'ai mis un piston comme ça. Et pousser les minerais quand j'en avais sur le côté et du coup il n'y avait plus la lag et je pouvais les récupérer sans avoir de perte. donc ça m'a bien servi aussi non, pour l'instant il y a quelques lags sur le serveur même beaucoup de lag du coup personnellement je joue toujours tôt le matin quand il y a bon là, ça a 60 personnes mais ça lag encore pas trop et du coup le matin il n'y a vraiment aucun lag et donc ça me permet de jouer tranquillement parce que comme je l'avais dit à la saison d'avant il n'y a pas de bon serveur sans lag Également, en plus du blé, les lianes rapportent pas mal d'argent. Elles se vendent chacune à 5$. Elles sont vachement faciles à farmer. Et en plus, de base, du moment que je choisis, il y avait un arbre avec des lianes. Donc j'ai même pas mis en acheter. Là, quelques lianes que j'ai récupérées. Ça avait bien un peu dans mon inventaire, mais... Hop, 200$. Moi je vais faire un truc très cruel, et je vais tuer un cheval, c'est horrible. J'ai envie d'obtenir un cuir. Je vais essayer de me faire une table de ça me fait mal au coeur, c'est méchant en le serveur il a ça pour un pauvre cuir parce que maintenant je prends deux diamants j'achète un cap d'obstin et je fais un petit tape d'enfant merde j'avais pas pensé à la canne ah en plus ça coûte super cher alors j'ai oublié les dracs mais j'aime chanter la table d'enfant. Donc ça c'est nice. Maintenant je peux rechanter une mais... pioche par exemple. Ouais c'est vraiment.. Là ils viennent de faire un petit restart parce qu'ils ont désactivé le plugin de job. Temporairement, le temps de fixer les lags. Honnêtement, là on que Je vais bien un je Finalement j'ai commencé à construire une cour à mobs, pour l'instant j'ai qu'un seul étage parce que j'ai rencontré un petit problème, c'est que j'ai fait la cloque en bas et je peux pas faire monter le signal vers le haut avec le design que j'utilise, je suis obligé de faire la cloque en haut du coup je vais la refaire bientôt. Finalement j'ai un autre problème, c'est que les araignées elles passent pas trop dans l'espace de 2x2, deux deux. du coup sur quoi elles arrivent à 50 en l'air ici, c'est vraiment embêtant, et en plus quand elles arrivent là je sais pas comment elles arrivent à me frapper. Le design n'est pas super cool en vrai il est déjà pas mal rentable, bon que la nuit parce que bah, j'ai pas encore mis de tour. Je vais vous montrer la cloque que j'ai utilisée, pour la cloque ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un max de répéteur, j'en ai mis 20, ça, ça active le truc toutes les 8 secondes. J'envoie le signal d'un énorme de Redstone. ce qui fait que grâce à autre serveur ça enverra deux le le signaux, pardon, un pour activer l'eau et un pour l'article. Maintenant, je vais vous présenter cette petite merveille. Cette merveille, c'est une ferme à mousse. Donc, elle va permettre d'avoir beaucoup, beaucoup de mousse. Déjà, la mousse, pourquoi c'est trop bien Parce que la transformer en terre. On est beaucoup pour faire des grands champs. Et en plus, quand il y en plein de job, la mousse, quand on la casse, elle donnera 5 pistes. c'est vraiment énorme. Coup, mon but, c'est de faire une ferme manuelle. Tac. De l'allonger sur Jusqu'à là-bas. Et de pouvoir avoir une quantité de alors, il faut savoir comment elle marche. Déjà, la partie génération de la stone, c'est très simple. On a deux sources de lave, une source d'eau en dessous qui part de part et d'autre. Et là, il y a des pistons et une cloque comme ça, avec 3 répéteurs, répéteurs à 4 tics et un répéteur à 2 tics. Donc, hop, tac, ça va pousser la stone là-bas. Je fait comme ça, je peux utiliser le levier pour l'activer et désactiver ça je l'ai regardé sur une vidéo sur internet donc, ensuite la partie que j'ai faite moi même il y a donc l'eau ici qu'on active pour casser tout ce qui va pas au dessus ce petit bordel là et pour ce qui est du reste de la alors donc là j'ai relié la plaque de pression j'ai remonté le signal dans le dispenser j'envoie le signal pour les trappes pour activer l'eau et un signal en plus comme ça ça inverse si ça les garde fermés. donc voilà donc on l'a on bien utilisé on a converti la brousse en s'embroussant des arbres de spon grands dessus, pour avoir plein de terre. Et avec toute cette terre, on a fait notre premier 50x50 50 de blé. Sachant que comme je vous l'ai déjà dit, le blé se vend 8$, donc ça va être vraiment rentable. Et parlons de 50x50, 50, on a commencé à faire un 50x50 de lienne. D'ailleurs, le petit est en train d'en farmer. Et parce que les liens aussi, elles se vendent 5$ dollars donc on commence à construire un grand champ. Et on va commencer à se faire vraiment beaucoup de l'argent. Et on se quitte sur ce premier timelapse de la récolte du nouveau 50x50 de blé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu pour ne pas rater la prochaine. Au revoir